Et bonjour Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. virus Avant de commencer, je vais vous montrer le bilan du nombre de cas de coronavirus au Maroc depuis le début de la pandémie du coronavirus. Ouais Oh Je comprends pas comment ils ont fait pour compter le nombre de cas de coronavirus. Je crois qu'ils ont fait comme ça. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 20, 20... Sérieusement, je crois qu'ils ont inventé une machine pour ça. Je crois qu'elle ressemble à ça. Ok, 1... Hein? 3 484 183 000 Et bien sûr, si on reste chez nous, il va arriver ça. Y'a personne Y'a a personne Pourquoi il a personne Vous avez vu Et si on reste pas chez nous, il va arriver ça. <rire> Mon ami Combien de cas il y a dans le monde 5219. 5219. Regarde maintenant. 5230 5230 yeah. <rire> Vous voyez Donc, restez chez vous. En Espagne, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça Vous voulez que ce soit 5 millions de cas dans le monde entier Il les autorise à sortir de midi à 7 heures. Mais si vous les autorisez à sortir du midi à 7 heures les gens, ils vont se rencontrer. Dans les deux cas, si vous les laissez sortir toute la journée, ils vont se rencontrer. Si vous les laissez sortir un bout de la journée, ils vont quand même se rencontrer. Parce que si vous faites ça, laissez-leur toute la journée. Puisqu'ils vont se rencontrer, ils vont se rencontrer. Mais ce n'est pas notion de temps. Réfléchissez, réfléchissez. Est-ce que vous voulez que la cour, elle fasse ça Arrêtez l'Espagne, arrêtez! De toute façon, vous allez vous reconfiner, vous allez vous reconfiner. Soyez sûr de ça. Pour votre information, pour ceux qui ne savaient pas, le coronavirus n'est pas juste un seul virus. Mais il a une famille qui s'appelle Orthocoronavirinae. Donc, le COVID-19 n'est pas seul. Et pour votre autre information, ce n'est pas la première fois. Qu'on est en pandémie. En 1918, un virus apparaît. La grippe espagnole. Il aurait causé 50 millions de morts. 50 millions de morts. Et cette pandémie aurait fini en 1919. Restez chez vous. Ce n'est pas compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bye. Ayasta.